Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un retour d'expérience qu'on a fait. On est consultants tous les deux. On a fait une mission chez un client qui nous a demandé d'implémenter un système de reconnaissance de caractère. Donc, euh, ça n'a pas été un chemin facile. On, on s'est pris des murs. On s'est relevé. Malgré tous les choix raisonnables qu'on a faits, donc on a dû faire marche arrière parfois. Et euh, donc... Aujourd'hui, on va vous raconter euh, l'histoire de comment ça s'est passé euh, avec Diana. Et nous allons aborder les leçons apprises, mais nous allons aussi aborder beaucoup de l'aspect technique de la solution qu'on a proposée. Et juste pour voir avant de commencer, qui parmi vous est data scientist <rire> Qui parmi vous est développeur back. Ok. Et qui parmi vous ne développe pas Ok. Bon, euh, je fais la question parce que nous deux, on a des profils différents. Euh, et même, euh, euh, on a des profils différents, mais on va, vous, va essayer de vous parler à tout le monde. Et moi, je suis informaticien, je suis développeuse BAC, je suis plutôt orienté craft. Et je suis arrivé à cette mission parce que j'ai un master en traitement des signa de signaux et aussi euh, j'ai fait euh, des projets euh, pour le traitement des de, de images. De mon côté, euh, moi j'avais un background plutôt mathématicien, je suis data scientist de profession, mais euh, jusqu'alors je n'avais pas fait de réseau de neurones aussi grand que celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter le plan du jour. Alors, euh, en premier, on va décrire le problème, qu'est-ce que le client voulait de nous, et euh, après ça, comment on a découpé ce problème pour, euh, pour y répondre, en fait, pour donner une, une solution algorithmique. Donc là, la construction de l'algorithme, avec tout ce que ça implique de retour en arrière et d'essai, de, la data science, c'est comme ça. Ce pas forcément les mêmes pratiques logicielles. Parfois, il faut faire des essais et voir que, que ça ne marche pas. À partir de là, on parlera des résultats qu'on a obtenus avec cet algo, et on pourra conclure et parler des, des leçons qu'on en a retenues. Euh, je vais commencer à, avec le problème. Qu'est-ce que les clients voulaient et Quand il y a un accident, de trans de, un accident, il y a deux voitures qui se cassent. Euh, le conducteur doit remplir euh, les constats d'accident d'automobile. Et les clients voulaient automatiser l'extraction d'informations euh, de ces constats. Ça veut dire quoi eh, Il y a, euh, a le constat qui est rempli. Il y a des informations, par exemple, le nom du conducteur ou euh, la date de naissance. Il voulait qu'on allait chercher ça, faire quelque chose, extraire le texte et le stocker dans une base de données. C'était ça. Alors, comment on fait ça Comment va-t-on faire Grande question. Bon, euh, si on aurait une... Euh, des images avec une quantité limitée de polices dans les textes, ça serait faisable pour moi comme développeur d'aller coder les règles pour aller extraire les textes de ces images. Mais on a des lettres manuscrites et là, il y a une grande variabilité. Il y a autant de polices comme de personnes il y a. Ça veut dire que... Il y, a, il y a beaucoup de, de règles, il y a aussi la variabilité de la feuille, de la, de la couleur de l'ancre, des couleurs de, couleur de feuilles. Pour gérer toutes ces règles, pour, pour une équipe de développeurs, c'est très compliqué. Alors, la solution, ça serait plutôt eh, que la machine puisse apprendre elle-même les règles à partir de ces exemples. Et c'est là que la data, science, la data science peut nous aider. Dans, euh, parmi les techniques... Que on a dans la data science pour euh, apprendre les machines à des règles, à partir d'exemple, on a les réseaux de neurones. Et on les utilise parce que bah, c'est prouvé que, que ça marche bien. Alors, on s'est dit, bah, on va utiliser des neurones. Maintenant, notre, notre projet est devenu un projet data science et pour extraire l'information, oh, ce moteur, ce moteur ce sera un réseau de neurones. On va vous présenter maintenant la démarche. Alors Dans un projet Data Science, en général, il euh, y, y a quatre phases qui sont la Data Selection, la préparation de données, euh, le, la construction de modèles et le déploiement. Euh, tout ce qui est partie Data Acquisition, donc euh, notre client avait déjà les données. Et nous, on s'est euh, focalisé sur cette partie qui, est, qui nécessite un peu d'expertise de notre part, le Loading et le Cleaning. Quand on a des données, on avait des constats qui étaient sous forme différente, euh, donc euh, différents modèles. Euh, on a vraiment écarté une certaine partie pour narrower le scope, pour se restreindre juste à une certaine range pour commencer nos travaux. À partir de là, on a fait les classiques Feature Engineering pour voir sur quelles euh, caractéristiques on va se concentrer pour extraire l'information. Le développement du modèle et l'évaluation du modèle pour satisfaire les KPI métiers. Savoir si on attend ou quel est le pourcentage de caractères reconnus, notamment. Et aujourd'hui, nous allons pas vous parler du déploiement, ni de cette partie data preparation. Par contre, le déploiement, s'est passé à l'échelle. Nous, on va vous passer parler de ces, juste ces parties qui sont, laissées, qui sont restées ici. Et nous avons divisé le problème en quatre tâches euh, importantes. Et la première tâche consistait à normaliser les constats. Ça, c'était plutôt une tâche de, de nettoyage des données. On va dire euh, on a des constats, qui comme ce sont des photos ou des scans, parfois ils sont de différentes rotations. Et de, il y a de différentes résolutions aussi. Euh, alors, euh, pour s'ajuster le traitement des images, euh, on va essayer de, de, de, de normaliser les, les images qu'on a. Après, on va localiser les points clés. Et ça, c'est une partie très importante, parce que comme on les constants, différents... parfois l'image peut être décalée un peu, Et il faut trouver dans la feuille quelque chose qui nous aide à adresser de manière unique l'information à l'intérieur du constat. Alors, on a choisi ces points. Il y a, par exemple, seulement un 6 bleu dans, les, dans la feuille qui correspond à, à l'information du, du, du premier conducteur. Il y a seulement 7 jaunes dans la feuille qui correspondent à l'information de la voiture. Euh, C'est important de choisir ces points aussi parce qu'ils ne seront jamais remplis avec de l'encre. Ils seront tout le temps les mêmes. Une fois qu'on a les, les, les points localisés, maintenant, on peut localiser l'information, où se trouve l'information. On sait que proportionnellement, de, de, à partir de ces points 6, eh, on peut trouver les noms à cet endroit, alors euh, là, c'était plus facile de trouver. Finalement, on a, comme on a les champs déjà localisés, on peut construire notre OCR pour aller extraire l'information de ces morceaux de l'image, comme on voit ici. Et les trois premiers points étaient, ça, ça s'est passé bien, et le défi était plutôt dans l'extraction de l'information par OCR. Et c'est là où on va se focaliser. D'abord, on fait quoi Alors, d'abord, euh, avant de se lancer euh, tête baissée contre, contre le mur, on va essayer de regarder dans l'état de l'art qu'est-ce qui est déjà fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions logicielles déjà faites. Alors, on a fait un tri de ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Euh, pour euh, voir dans quelle direction on va aller. On a essayé donc Google Cloud Vision API, Tesseract OCR, qui est euh, disponible sur le GitHub de, de leur créateur, euh, et uh, AWS Recognition, euh, qui est une solution euh, commerciale comme, euh, comme, euh, comme celle de Google. Euh, alors, bon, le verdict, c'est qu'avec du dactylographier, en général, ça passe bien. Pas de problème, mais il y a des contraintes sur les tailles de l'image. Quand on rentre des tailles d'images trop petites, euh, ben, c'est trop petit. Du coup, euh, c est, c est, ça ne nous arrangeait pas parce qu'on avait des constats qui étaient à une résolution donnée. C'est vrai qu'on aurait pu resizer artificiellement, mais euh, pas de contrôle. Euh, euh, ah Oui, et puis ça ne prend pas en compte des images trop grandes parce que ça fait trop de mégaoctets, donc euh, ça ne rentre pas. Pas de contrôle sur les paramètres. Donc euh, quand ça ne marche pas, on ne peut pas régler des paramètres. On ne peut pas lui dire il euh, y a telle ou telle police, il y a telle chose à prendre en compte, tel type de papier. C'est trop automatisé pour qu'on ait la main sur les choses derrière. Alors, on s'est tourné vers ce papier scientifique euh, de la littérature. Donc, les auteurs ont laissé le, le code qui est relatif à ce réseau de neurones dont vous voyez l'architecture ici. On est parti voir sur le GitHub qu'est-ce qu'il proposait. Et euh, voilà, donc nous allons décrire ce réseau de neurones en le démontant pas à pas dans la suite. L'avantage, c'est que c'était fait avec euh, TensorFlow. Euh, TensorFlow, c'est une, euh, une bibliothèque de réseaux de neurones. Ça permet de faire euh, plus de choses. C'est une bibliothèque de, de calcul et d'optimisation. Et l'avantage, c'est que ça permet euh, d'être relativement bas niveau. Donc, on ne l'a pas choisi par rapport à Keras, par exemple, qui, qui est très haut niveau et qui, pareil, ne permet pas de tuner certains paramètres. Et, euh, et en plus, euh, ça permet de passer à l'échelle euh, assez facilement une fois qu'on a réalisé un POC. Maintenant, on va faire une votation. Alors, compte tenu de ce qu'on vient de dire, euh, qu'est-ce que vous en pensez On va faire appel au public. Est-ce que, euh, à notre place, vous vous seriez engagé dans l'approche la, full black box C'est-à-dire, on prend le coup de source, on essaie de le faire tourner et puis euh, on regarde euh, si ça marche ou pas. Ou alors, est-ce que vous seriez poussé par votre curiosité et vous auriez essayé l'approche do it yourself Qui aurait fait l'approche numéro un aurait fait l'approche numéro 2. <rire> Il y a quand même des passionnés dans la salle. Ouais, alors, on s'est engagé dans l'approche numéro 1. On avait des contraintes de temps. Et alors, euh, donc, euh, l'intérêt d'utiliser une black box comme ça, c'est que euh, c'est censé marcher directement. Alors, effectivement, ça marchait. Ça marchait sur les données qui étaient fournies sur le, le GitHub. Euh, C'était déjà codé en Python. Moi, ça, ça m'arrangeait. Je suis data scientist, donc je parle pas trop d'autres langages. Et euh, ça utilise TensorFlow, une librairie qu'on qu connaît euh, assez bien. Par contre, le problème, la version de TensorFlow est un peu ancienne et ça gérait des images de taille fixe. Enfin, il y avait plein de paramètres qui étaient écrits en dur. Du coup, ça nous a un peu découragés. Il y avait beaucoup de boilerplate aussi pour, pour le faire fonctionner. Et le code de spaghetti aussi. Et c tout, oui, le code, c'était tout un plat de spaghetti. Ce n'était pas vraiment craft, on peut dire. Et donc, deux, l'approche « do it yourself ». Là, on a, décidé, on a testé ça, on a vu que c'était très compliqué de prendre en main. Et on s'est dit, bah, euh, on a les le contraintes de temps. Bah, il va falloir qu'on s'aimait à voir et, et voir si on peut réussir à faire quelque chose euh, euh, par nous-mêmes. Et on a à, comme avantage, bah, on maîtrise l'architecture, on utilise les outils qu'on veut, qu'on souhaite. Et, et on peut généraliser la taille des images et tout ça. Et, mais on a eu des difficultés dans, dans, dans la partie de, debug, euh, de, de debug, pardon. Euh, on a par exemple euh, et ce texte, cet input texte, firmerie. Et on a cet output euh, comme ça. Pierre, qu'est-ce qu que veut dire ça Pourquoi si j'ai... C'est comme, oui. comme un spoiler de ce qui, qui, qui arrive, non Alors effectivement, moi je pensais que notre réseau de neurones récurrents était devenu super intelligent et qu'il prenait conscience de lui-même, et qu'il disait RNN et qu'il qu avait appris son, son propre nom. Mais en fait, ce n'était pas ça. C'était qu'on avait un résultat non conforme. On l'a fait apprendre sur des données et puis on avait un résultat non conforme. Quand on fait uniquement du code... Eh bien, le résultat non conforme, ça peut venir seulement du code. Mais quand on a deux choses à gérer, donc là, c'est un projet un peu différent, on peut avoir une architecture qui est mauvaise dans notre réseau de neurones, parce qu'il y a énormément de paramétrages à faire, ou le code qui est KO. Donc, où était la faute C'était ça, la grosse difficulté. Alors là, à nouveau, un vote. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place Est-ce que vous auriez continué avec l'approche full black box ou est-ce que vous auriez continué par vous-même Qui aurait continué avec la black box Et qui serait mis à le faire par vous-même Bon, c'est ça. <rire> c'est ça que nous avons fait. Et nous avons trouvé que le problème était assez complexe. Et c'est là qu'on a commencé à prendre des leçons importantes. Et là, il arrive notre première leçon importante c'est qu'il fallait simplifier les problèmes pour pouvoir mettre la main dans le code. C'est quoi notre problème Et On a des, des, des constats que peut avoir, euh, si on va pas euh, entraîner notre réseau de neurones avec ce type d'exemple, il y a des choses que peut-être il va mal apprendre. Par exemple, on peut avoir des rayures. Ça, on va dire que là, il dit eh, « 92 ans », mais il y a quelque chose avant que, que ça ne veut rien dire. Parfois, l'information est inversée. On va dire « Ah, le nom, c'est firmerie, firmerie », mais vraiment, le nom, c'est « Alain ».« Alain », c'est mal. Parfois, les feuilles ont du de bruit. Et il y a des textes derrière de la, du constat et ça... On voit ça dans la photo. Euh, il y a des couleurs différentes de, de papier aussi. Il y a des, des, des photos mal prises, il y a des blancs et noirs. Parfois, pendant l'accident, la, la, la, il pleuve. Et les gens remplissent un constat de n'importe quelle manière. et C'est difficile à contrôler tout ça. Alors, on s'est dit... Euh, il faut partir sur, sur une base de données plus simple pour pouvoir euh, commencer la, no, notre entraînement. Et il faut contrôler notre environnement, les entrées, les, pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties. Alors, on est parti sur une base de données plus simple, que c'est la base de données IAM, qui est une base de données d'écriture de manuscrite. Il y a de différents types d'écriture. C'est noir sur blanc. Et on a des annotations eh, fiables. Et on a une variabilité des images contrôlées. Alors, pour, tester notre, pour commencer à entraîner notre réseau, on est parti sur, sur cette base de données. Maintenant, comment on va construire cet algorithme On a une base de données qu'on connaît comme étant fiable. On sait qu'on peut la donner au réseau de neurones pour qu'il apprenne dessus et qu'il apprenne des bonnes choses. Donc, on a trouvé notre architecture du réseau et on va concevoir l'architecture sous forme de briques. C'est une des choses qui nous reste à faire. On voudrait aussi que chacune de ces briques soit paramétrable, indépendante des autres briques, et qu'elle soit entraînable. Du, du coup, ça nous permettra de la tester séparément. Oui. On a une chance déjà, c'est que dans l'architecture, la, on peut identifier facilement nos briques On peut voir qu'il y a quatre briques, il y a un réseau en bas, il y a un deuxième type de réseau, il y a un troisième type de réseau et il y a quelque chose qu'ils ont ajouté. Alors euh, là, ça nous a dit, ok, ça c'est plus simple. Et au lieu de prendre une boîte noire, on peut commencer à, à, à, à prendre des briques et ça c'est notre deuxième leçon. Il faut, comme a dit le père d'Alexandre le Grand, il faut diviser pour mieux régner. Alors, comment <rire> Alors, on a, on, a, on a pris notre réseau de neurones et on a commencé à les comprendre. On va imaginer qu'on va à, à faire un gâteau de chocolat. On va faire un, un, un cake au chocolat. La première chose qu'on doit faire, c'est aller récupérer les ingrédients, séparer -les avec notre réseau de neurones pour faire la traduction de, des images à, à, à texte. Et la première chose, c'est prendre ces images et aller retrouver l'information qui existe là. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est, dans, dans le cas des gâteaux, c'est aller mélanger tous les ingrédients pour avoir la pâte. Et là, c'est pareil, c'est un réseau qui va nous permettre de mélanger toute l'information qu'on a déjà extrait pour sortir quelque chose euh, qui n'est pas, que c'est déjà bien, mais qui se pas encore ce qu'on s'attend, le texte euh, à la fin. Finalement, on va Cuisiner notre gâteau. C'est ça le, le, le, le travail du décodeur, que c'est la dernière couche de notre réseau. C'est aller prendre ces, ces, ces, ces dernières couches, ces derniers vecteurs, et pour nous sortir eh, un vecteur avec, euh, en, en séquence avec l'information qu'on avait son, par exemple, le texte euh, du nom de, de la personne. Là, on a un gâteau. Mais. Eh, et dans l'architecture proposée, ils ont ajouté quelque chose. Et c'est un, un système d'attention. Un système d'attention, ça permet à, à, au réseau de se focaliser sur l'information importante euh, de, de, de, du, du vecteur pour sortir la, la, la, la, la, la bonne séquence. C'est comme si, au lieu de cuisiner le feu, un feu euh, on, euh, on a déjà quelque chose qui nous aide à contrôler la température et le, et, et le temps et on ne doit pas être tout le temps en regardant que, que ce qu'il faut faire. Bon, euh, pour l'instant, on va expliquer chacune des, des couches et comment euh, la implémenter. implémenté. A commencer par le réseau de neurones convolutif. Ça va être ce qui dote le réseau de neurones d'un système de vision. C'est une architecture, un, donc c'est un bout du réseau qui a une architecture particulière qui suggère euh, une structure spatiale euh, au réseau de neurones, une structure spatiale de l'image. Ça va dire euh, ce pixel-là est à gauche de celui-ci, puisque, comme vous le savez peut-être, les images sont stockées sur une ligne. En fait, c'est des lignes de, de données, et puis le pixel qui peut être là, à côté de celui-ci, peut être stocké très loin euh, sur l'image. Donc, euh, comment ça marche Ce genre de réseau va se focaliser d'abord sur des petites zones et va extraire des caractéristiques telles est-ce que c'est un contour, est-ce que c'est un trait horizontal, vertical les, euh, lignes, les, les couches suivantes du réseau vont euh, réduire les résolutions de ces images dont on aurait extrait des caractéristiques pixel par pixel. Ça va altérer un peu euh, l'information spatiale. Euh, du coup, on va juste garder des, des approximations de euh, ce pixel-là. Euh, ces caractéristiques-là, maintenant, sont euh, en diagonale de ces caractéristiques-ci. Et au fur et à mesure qu'on va monter les niveaux euh, dans le réseau de neurones, on va, gagner en, on va agréger des features, ce bas niveau, on va gagner en représentation pour avoir quelque chose de, une signification de plus haut niveau. Si euh, on avait, euh, si avait plugué ce réseau de neurones-là comme classificateur de caractères, donc il sortirait, il sortirait 26 vecteurs possibles, le vecteur 1 0 0 0 pour la lettre A, le vecteur 0 1 0 0 0 pour la lettre B, etc. Eh bien, euh, ça, ça aurait pu faire un classificateur. Mais nous, on a laissé ce réseau de neurones sortir son propre code. Donc à chaque fois qu'on va balader ce, ce, cette petite sous-image, à chaque fois qu'on va en extraire des caractéristiques, eh bien, les caractéristiques vont être écrites dans un code que nous sort ce réseau de neurones-là. Et le code euh, bah, il est uniquement compréhensible par le réseau de neurones. Donc, euh, pour vous donner une idée de comment ça marche, on a, en général, quand on entraîne un, un tel réseau de neurones sur des datasets de, de visages ou de, de voitures, ou peu importe, on va avoir toujours à peu près la même chose pour les features bas niveau, ça va toujours être des bords, ça ressemble un peu aux cellules qu'on a de, dans l'œil pour détecter des, des mouvements. Euh, par contre, quand on va remonter dans les niveaux supérieurs du réseau de neurones, on va voir que les neurones s'activent le plus quand on leur fournit des images comme ça. Là, on va voir des bouts de visage, donc des yeux, des nez, etc. Pour les voitures, ça va être plutôt des roues, des phares, etc. Et... Bah, ça, ça, ça semble assez compliqué mais avec TensorFlow c'est assez simple c'est juste deux lignes de code, bah, une ligne de code pour chaque uh, couche uh, de convolution et une ligne de code pour chaque uh, couche de subsampling Là, il reçoit des, comme paramètres les, par exemple les, les, la taille d'un de, de kernel qu'on va se faire passer pour l'image ou la, la, le décalage entre les, les, les quantités de pixels qu'on va laisser les caractéristiques qu'on va laisser entre sampling et sampling. Mm. Et finalement, ça c'est une ligne aussi, pour, une ligne finale pour, pour extraire les derniers vecteurs et pouvoir les passer à la, à la couche suivante. Jusqu'à là, tout va bien, mais on, je suis craft et je veux m'assurer que ces que codes marche. Faire des tests unitaire, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une sortie, au moins qu'il y a un modèle, il n'y a pas une sortie spécifique. Et on n'a pas le modèle-là, et on veut tester l'entraînement du réseau. Alors, on, on a fait des tests, un test un peu plus simple, on a commencé, on a encore simplifié le vocabulaire, on a généré un dictionnaire de A, B, C, et on, on a commencé à générer des images comme celle-ci avec des séquences de tailles de différentes tailles, et avec un ou plus sur un. et On a fait l'effet que les 50% des images qu'on a générées ont au moins un A et les autres, aucune A. Et comme ça, on peut faire le test de trouver si cette image contient au moins un A. Comme le réseau de neurones s'utilise pour faire la classification, on va classifier ces champs ces chaînes de caractères pour dire 1 s'il y a un A, si la chaîne contient un A, ou 0 si non. Dans ce cas, par exemple, si on trouve dans le dernier vecteur quelque chose comme ça, on va dire oui, il a, on la classifie comme une chaîne qui a au moins un A. Et ça nous a permis de valider les, les, les, les concepts. Et là, on a appris notre troisième leçon. Et il faut faire des tests simples pour valider nos, euh, le, le, le concepts avant de passer à la obrique suivante. On va passer au Visual Feature Encoding. Une fois qu'on a extrait ces caractéristiques que seul le réseau peut interpréter, en fait, le réseau va les caractéristiques ont été optimisées de, ce que me, de manière à ce que les... Comment, de manière à ce qu'elle soit optimale dans un certain sens. Que, compte tenu des degrés de liberté qu'a le réseau, bah, il va sortir uniquement ce qui l'intéresse. Il y a certaines choses auxquelles il va être aveugle, de la même manière que nous, on est aveugle aux illusions d'optique. Et euh, donc, euh, il va falloir euh, faire sens de toutes les features visuelles. Donc, ça va être là des, des voisinages de colonnes euh, de l'image. Donc, l'image qu'on a rentrée au, au début, on avait des colonnes, donc on a extrait chacune des colonnes. il va falloir euh, en faire sens. Donc pour ça, on va utiliser un réseau qui est comme celui-ci, c'est le... un réseau de neurones récurrents, mais bidirectionnels. Alors cette architecture, avant de la décrire, on va descendre un peu, on va uniquement parler de la dernière couche, après je reviendrai. Donc ça, c'est un réseau de neurones récurrents. Le principe, c'est que c'est la, ré... la répétition de la même cellule. Donc ici, on a, on a une fonction, en fait une fonction qui va être apprise. Donc, on sait, Nous, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais on va demander au réseau de neurones pendant qu'on réalise l'apprentissage de trouver la meilleure manière de faire la fonction pour qu'elle passe l'information la plus utile à la cellule suivante et qu'elle donne les résultats le plus utile dans ses outputs. Donc, Ce genre de structure ça a l'avantage de, de s'adapter à des séquences de taille quelconque. On peut rentrer des, des images plus petites, plus longues et ça va toujours fonctionner. Pour la représenter sous forme de fonction informatique, ça ressemble à ça. En fait, c'est une fonction qui prend l'état courant, euh, pardon, euh, l'input courant, l'état précédent, et ça va nous renvoyer l'état courant et l'output courant. Cette fonction, donc, euh, va être apprise. Pour faire un réseau bidirectionnel, eh bien, on va faire passer un réseau récurrent forward, comme celui que, dont on a parlé, avec... Euh, euh, qui va prendre en, en entrée les résultats d'un réseau backward, donc c'est le même réseau qui est, qui est inversé bon, ça, on s'est dit, ça peut être un biais euh, de notre part de lire les mots dans, de, de penser qu'il faut lire de droite à gauche parce que finalement quand on lit eh ben, on a tendance à regarder des mots entiers plutôt que, des, des, que, que de les regarder caractère par caractère et donc on a fait ce prétraitement traitement là on a sorti les informations dans ça, dans le thought vector thought vector c'est un seul vecteur je trouve ça assez magique c'est un seul vecteur qui va être de longueur de dimension fi fixée tout le temps, peu importe la longueur de la séquence. Ce vecteur va être toujours de même taille et il va contenir toute l'information qu'a la séquence. Et euh, bon, dans la littérature, donc, ils l'ont appelé comme ça, « out vector », parce que ça représente un peu l'idée qu'il y a dans cette image. Ça semble un peu magique. On pourra revenir, si vous voulez, en backup sur cette slide. Et pour l'implémentation de tout ça qu'il a dit avec TensorFlow, c'est juste une ligne de code. Il a, il a déjà... Bah. Ce n'est pas que l'indépendance, c'est que comme c'est open source, et il y a pas mal de gens qui que vont euh, implémenter les, les, réseaux, les, les algorithmes du réseau et on peut s'en servir. On, en servir on, on, on utilise cette euh, bidirectional dynamique RNN qui reçoit quelques paramètres. Euh, les paramètres. Les paramètres plutôt les plus importants, c'est le RNN, la cellule qui que va nous aider à faire le passage des de données. Et pour le test, on a pris un test similaire à, au, au test précédent. Euh, on a, mais dans ce cas, on va essayer de trouver la quantité de A qu'a cette chaîne. Et, euh, on a défini une loss. Loss, c'est comme une, une mesure qui m'aide à mesurer l'erreur. Et que entre, si c'est plus petit, c'est mieux. Ça veut dire qu'on a. Moins Et on a fait juste una, la, la, la différence entre ce qu'on s'attendait et ce qu'il nous a, a donné. Et comme ça, en essayant de, de, de faire ça converger vers zéro, euh, on obtient une, une, une bonne réponse. On a, on a entraîné ça, on a fait, on, on a, on a fait nos tests et ça s'est bien passé. Alors on s'est dit, bah, on est prêt pour la prochaine couche que c'est le décodeur. Et pour le décodeur, on a déjà le talk vector qui est sorti de, de, la, de, la, de la couche précédente et, et c'est simplement le passer à notre décodeur. Ça, c'est une nouvelle RNN, mais il a seulement un, un sens. Il n'a pas les deux sens comme la, la, la de la couche précédente. Et ce qu'il fait, c'est que pour euh, obtenir chaque euh, lettre de, de, la, de la sortie attendue, et il passe le talk vector et, et bah, c'est comme ça qu'il trouve la, la, la, la réponse. Oui. Ça bouge pas. Okay. Oui, alors pareil, c'est assez rapide à implémenter avec TensorFlow. Il suffit de mettre ces commandes-là plus quelques paramètres. On va lui dire comment décoder la cellule, comment. Bon, c'est des fonctions préfabriquées et quelles sont les tailles des réseaux de neurones qu'il faut prendre et euh, on va lui demander de décoder ça donc ça va nous permettre d'obtenir un réseau un, comment, une couche qui nous sort un résultat. C'est ce résultat là qui est optimisé via la loss. Pour les tester par contre c'est un peu plus compliqué. Euh, alors on a fabriqué un sound vector, le même sound vector que tout à l'heure on l'a fabriqué à la main avec cette formule là, donc euh, là, si on a une séquence d'entier CT à coder, on peut imaginer que la séquence d'entier, c'est celle qui code pour les lettres de l'alphabet, pour, euh, pour, pour exprimer des mots ou des phrases. Et on a pris une matrice ici, qui va multiplier des vecteurs unitaires pour obtenir un vecteur. Bref, enfin, finalement, c'est exactement le même processus que ce qu'on aurait obtenu avec un, un, un, réseau, euh, un réseau recurrent, un, un encodeur. Donc c'est vraiment une formule qui, qui mime ça. Euh, et on demande au décodeur de retrouver la séquence à partir du moment où elle a été retrouvée. Ça veut dire qu'on a des paramètres qui sont relativement bons, qui sont raisonnables, et on est confiant euh, d euh, dans le fait d'intégrer cette brique au réseau de neurones. À partir de maintenant, on va pouvoir parler de la visual attention. Visual attention, c'est une brique qui va nous permettre euh, d'améliorer un peu ce qui se passe. Effectivement, quand on code toute une séquence dans un fout vector sans mécanisme d'attention, donc on avait ça tout à l'heure, euh, Bon, on, peut, on peut imaginer que ce vecteur est de dimension finie, et il va finalement avoir une certaine capacité limitée à encoder des séquences. Donc le mécanisme d'attention vient pallier à ce manque, et il va permettre de fabriquer plein de South vectors, l'équivalent de plein de South vectors. Euh, ça va être des South Vector qui vont pondérer à chaque fois des régions, en fait c'est des South vectors qui vont être construits à partir de régions pondérées dans l'espace, c'est-à-dire que quand on décode, par exemple, le deuxième caractère, le U ici, on va avoir un poids qui va venir se mettre sur la lettre U. Euh, donc, il y a un réseau supplémentaire qu'on qu n'a pas représenté ici parce que c'était un peu compliqué de, de faire un, un schéma pour ça. Et euh, à, chaque, donc, à chaque lettre décodée, on va avoir une nouvelle pondération et un euh, équivalent de South Vector donc, qui va nous dire « Tiens, décode uniquement ce caractère-là avant de passer au suivant » ou « Décode uniquement ça ». Quand on a des, des langues à traduire, par exemple, euh, en, il arrive euh, d'avoir deux mots en un seul. Si on avait une pondération euh, en allemand, ou, euh, enfin, pardon, si en allemand c'est deux mots et si en français c'en est un seul, on va avoir une pondération, ce système peut servir à traduire aussi, euh, qui se mettrait sur les deux mots et qui permettrait de, de traduire en un seul. Ça permet de focaliser l'attention à chaque fois sur juste une région de l'espace. Donc euh, c'est comme ça, c'est une somme pondérée. Si vous avez euh, envie de formule, euh, ça, ressemble, ça ressemble à ça. On construit, euh, grâce à un décodeur et état, son état précédent, euh, on construit euh, des pondérations. Ça, on le normalise de manière à ce que ce soit une densité de probabilité. Ça se somme à 1 et c'est positif. C'est ça la propriété qu'on recherche. Euh, c'est surtout la forme de la fonction qu'on travaille. C'est pas forcément euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça contient. Après, ça va s'ajuster tout seul. Et quand on décode le im caractère, eh bien, on va voir ça, on va... Utiliser ces pondérations qu'on a calculées ici pour construire un faout vector à partir de la séquence HJ qui contient toute l'image. Et à partir de là, on itère, on décode le caractère, on fabrique un nouvel état et puis on reboucle pour construire le, le, la pondération suivante. Et sans ça, le réseau marche et marche, marche bien pour des, des, des séquences courtes. Et, et avec ça, ça nous donne la puissance d'avoir des chaînes de caractères plus longues. Et on ne va pas vous montrer les codes de cette partie parce que c'est juste un paramètre dans les décodeurs. Et on n'a pas dû implémenter tout ça vraiment avec TensorFlow. Et finalement, on passe aux résultat de ce qu'on a obtenu. Euh, on montre cette spaghetti mais ce n'est pas parce que c'est des résultats spaghettis, c'est parce que c'est bon et <rire> on aime les spaghettis à la bolognaise. Euh, avant de, de, de voir le résultat, eh, on a dû définir des métriques de KPI. De KPI. Et le KPI les métriques qu'on a définies, c'était la distance de Levenstein. Et la distance de Levenstein, c'est une métrique qui aide, qui aide à trouver la différence entre deux mots. Par exemple, euh, la, la, la distance entre chat et chien, c'est 3, parce que eh, c'est la quantité de caractères. Que dans lesquels les, les deux mots sont différents. On a, cette, euh, distance et on a pondéré cette distance pour avoir une métrique plus euh, précise parce que bah, un, avoir une distance de l'Einstein de deux sur un mot de deux lettres et, ou de deux sur un mot de 10 lettres. Ce n'est pas la même chose. La, la pondération se fait en divisant sur la taille de la chaîne de la, la plus longue. Et là, pour Shan on a une distance de Levenstein normalisée de 60%. Et entre gâteau et, et, et râteau, il y a une, so une seule lettre de, de différence, alors une distance de Levenstein de 1, et on a une distance normalisée de 16%. Avec la, la base de données IAM que on a entraîné, on a eu une distance de Levenstein normalisée de 45%, une distance moyenne. Ça veut dire qu'on bah, arrive à prédire euh, 55% des de, de lettres qui se trouvent dans les images IAM. Et, et c'est améliorable. Et on, on a, OK, on va, on va après. Et là, voilà ici des exemples de choses qu'on n'a on pas compris, que notre réseau n'a pas compris. Et, je ne sais pas si vous comprenez tout le, le, le, ce qu'il dit là. C'était ça qu'on a passé. C'était attendu ce qu'il attend, qu dit vraiment. Et c'est qu'il a ce que notre réseau a prédit. Et moi, personnellement, je trouve assez difficile avec quelques mots qu'il a là aussi à prédire. C'est une base de données assez compliquée. Et tout ça, euh, on l'a testé, elle est, on l'a développé, testé sur une infrastructure AWS. Et on a stocké les images originales sur S3 et on a installé nos euh, programmes, euh, quelques et pour le traitement d'images, euh, la normalisation et le nettoyage, et sur des instances EC2. Et on n'avait pas besoin de trop de puissance des de machines, mais on avait besoin de beaucoup d'espace en disque. Alors on a, on a branché des disques, de, on va dire, EVS aux instances. Et les résultats, on les, on les a stockés sur S3. Les résultats, c'était des morceaux des images avec l'information qu'on voulait avoir. Et finalement, on prenait ces images et on l'a entraîné, nos algorithmes, avec, sur une instance P2, qui est une instance large. Ce sont des instances AWS pour, pour, pour faire ça, pour faire la, la, la, des opérations assez puissantes. Ils sont des GPU. On a pris la plus petite, la P2 large. Ça veut dire qu'on n'a pas parallélisé l'algorithme vraiment. Alors, euh, on, a eu quelques, on a retenu quelques leçons finalement de, de cette euh, expérience. Euh, les leçons, c'était simplifier le problème. Il faut faire euh, à chaque fois, faut, faut affronter des problèmes dont on, sait, dont on connaît le, le scope, on connaît le range, on, on, dont on a tout validé pour pouvoir euh, avancer. Diviser pour mieux régner. Pareil, si on a un assemblage de choses, c'est aussi diviser le scope un peu dans une autre dimension. C'est essayer de faire des, des boucles de notre algorithme sur lesquelles on peut avoir un contrôle. Et faire des tests simples, savoir pour nous permettre d'interpréter les résultats. Ici, pour les tests, il y a peut-être quelque chose qui peut paraître contre-intuitif. C'est qu'on a testé les, réseaux sur, les parties du réseau sur d'autres choses que celles pour lesquelles elles sont censées fonctionner. Mais c'était vraiment pour valider le principe, le principe qui est que cette partie du réseau peut s'adapter à, à tel ou tel type d'informations. L'idée c'était aussi, de, on avait dit qu'on allait faire des briques et on a fait des briques vraiment paramétrables. Alors euh, l'idée c'est qu'on on ajustait les paramètres pour les petits exemples, mais après on pouvait les ajuster pour, des exemples, euh, plus, pour les exemples plus euh, grands et c'était juste une, une question de paramétrage. Et après ça, on peut dire que nos résultats aussi sont peut-être améliorables, les résultats qu'on a obtenus, en modifiant ces paramètres-là. Tout à fait. Euh, bon, ce POC, on l'a fait pendant quatre mois, et deux semaines avant la fin du POC, on a eu nos résultats qu'on vous a présentés. Il y a des papiers de recherche qui arrivent à obtenir 12% d'erreurs avec ce genre d'architecture. Nous, on a 45% d'erreurs, mais bon, avec un peu de travail, je pense que ce serait faisable, surtout que c'était un peu de l'écriture de, de médecin. Bon, c'est un peu challengeant. En tout cas, euh, ça nous a permis de valider un principe euh, et de euh, pouvoir. Euh, un principe qui pouvait être appliqué ensuite sur, sur les constats. Euh, donc, ça, c'est la suite des travaux. Le... Qu'est-ce qu'on en a retiré et comme, comme rôle, euh, bah, j'ai un rôle assez différent. Euh, je suis développeuse et, oui. et il est data scientist. Et je pense que les deux rôles sont complémentaires euh, et je pense que c'est bien que, euh, que les deux rôles soient du début du problème-là parce que comme, comme ça, euh, on peut apporter dans la partie de développement, euh, la partie, surtout cette partie de testing de, et de craft dans, la, dans, la, dans le développement d'un réseau de neurones, que ça peut être quelque chose qui que manque. Oui, c'est ça. Moi cette expérience uh, data science avec quelqu'un qui fait plus de, de craft, uh, ça m'a um, permis de me confronter à un style beaucoup plus propre quand on fait uh, du bon code on fait des tests partout, euh, on, est, on fait du, du code, euh, moi j'ai l'habitude de faire des, des Jupyter Notebook, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros on exécute des commandes et puis on change quelques paramètres par-ci, quelques paramètres par-là, sans voir, sans s'assurer forcément que c'est cohérent avec tout le reste, si c'est incohérent de toute manière, on a un bug assez rapidement, mais là pour une telle architecture c'était assez costaud, donc pour identifier les problèmes, il fallait investir du temps pour en gagner, donc euh, des pratiques craft comme des tests, l'équivalent de tests unitaires finalement, c'est ça euh, qui, qui m'a surpris et que, que j'en ai retenu comme grande leçon. Voilà. <rire> Est ce que vous auriez des questions à nous poser. Oui. Alors, euh, bah, déjà, pour euh, commencer avec TensorFlow, tout ce qui est de l'installation, c'est assez euh, facile. Ça s'installe avec euh, PIP, PIP install, euh, TensorFlow, etc. Après, pour tout ce qui est trouver des paramètres, on peut les rechercher à la main. L'avantage, c'est de faire comme on a fait, c'est de pouvoir avoir des convergences faciles, puisqu'en fait, quand on minimise des losses, on les minimise petit, petit à petit en faisant euh, ce qu'on appelle des descentes de gradient et euh, du coup forcément ça prend un peu plus de temps que des algorithmes d'apprentissage classiques comme des arbres de régression ou des, des régressions linéaires mais par contre euh, donc en découpant ça permet de partir de petit, de voir les loss qui diminuent si on a un gros réseau entraîné comme celui-ci ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour ça qu'on a pris des, du AWS mais c'est faisable sur un ordinateur nous sur nos, sur nos ordi perso on a à peu près le même avec Diana on a des max tous les deux et ça, ça passait très bien et de toute façon, si tu parles de l'installation de TensorFlow, elle est assez simple si tu n'utilises si pas les, les CUDA, que c'est la partie pour la parallélisation, pour la, la, partie, la, la, la carte graphique qu'on va utiliser. Et si tu ne veux, si veux pas trop t'embêter avec ça, et tu peux partir sur les amis préconçus de AWS, ils sont déjà des amis, ou il y a des images Docker NVIDIA, il, il a dockerisé des images qu'il qu peut t'aider à, à, à l'installation de ça. Et pour, pour donner aussi une réponse à l'hurlure, comme ça, euh, un algorithme d'apprentissage classique, euh, ça va prendre 100 fois moins de temps que TensorFlow pour converger. Enfin bon, ça c'est beaucoup plus rapide. Donc du coup, on peut chercher des paramètres à la main en fait. On peut les chercher à la main, voir le truc. Même si ça prend une minute au lieu d'une seconde, bah, ça passe quoi. D'autres questions? Oui. Là, pour l'instant, l'algorithme peut reconnaître les caractères, qui n'a pas de contexte, en sachant le contexte qu'on pourrait à l'humain. Ici, je m'attends à avoir un code postal. Je vais interpréter les choses comme des chiffres, pas comme des lettres. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une bonne remarque. Effectivement, nous, on était parti du principe qu'on allait faire un OCR, donc en fait répliquer la même architecture, mais l'adapter à chaque fois à chaque type d'information. Parce que si on n'a que des caractères, c'est dommage de lui faire sortir des lettres, donc ça, ça, ça provoque encore plus d'erreurs. Et pareil, les, les architectures comme les, les réseaux récurrents, ça a un avantage, c'est que quand il manque un caractère, et on a une information qui passe de la cellule suivante, qui garde une mémoire du passé, et puis en fait, en fait, on peut interpoler. Donc, s'il y a quelqu'un qui va s'appeler L Rature Grand, on va plutôt dire Le Grand que Lu Grand ou LZ Grand, voilà. Donc, il y a des caractères plus probables, et c'est un peu une ruse statistique pour, pour avoir des résultats encore meilleurs. Mais ça marche bien en pratique, c'est ce qu'on veut, c'est ce que le métier exige. Une autre question, peut-être. Bien. Bah, merci beaucoup. Merci.